Bonjour, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment insérer une vidéo dans la chaîne éditoriale Opal. Pour cela nous avons deux solutions, soit embarquer physiquement la, la vidéo, la ressource dans euh, le module de formation, soit euh, le lier vers un site où se trouve cette vidéo. Concrètement, on crée une fenêtre dans laquelle va s'afficher la vidéo qui se trouve par exemple sur YouTube ou sur Dailymotion. Attention, pour cette dernière solution, il faudra avoir une connexion internet pour visionner cette vidéo. Donc, nous allons commencer par ouvrir notre chaîne éditoriale. Et euh, donc, la première méthode consiste à embarquer la vidéo. Donc, par exemple, ici, sous le complément, je désire ajouter une ressource, donc je clique sur l'étoile et j'ajoute une ressource. Il va falloir maintenant que je, je renseigne la ressource. J'ai une vidéo qui est prête. Alors attention au format de vidéo aussi, si vos vidéos doivent être diffusées sur des tablettes, Android et iOS, et eh bien pour l'instant le format que je trouve le plus pratique c'est d'utiliser du MP4 puisqu'il passe partout donc je vais glisser déposer la vidéo dans le dossier de mes ressources et cette vidéo s'affiche en très grand là je vais pouvoir réduire sa taille de manière à ce qu'elle rentre Mais à 85% au niveau des propriétés je renseigne donc un titre je vais pouvoir aussi euh, y introduire les métadonnées s'il le faut donc là, dans ce cas-là, on, on, va, on va le faire rapidement. Euh, donc là, maintenant, ma, ma, ma vidéo est prête. Tout ce que j'ai à faire, c'est à glisser la vidéo en place. Et donc, je peux lancer la vidéo pour voir un aperçu. Au niveau de l'aperçu, j'enregistre. Je fais un aperçu. Là, je me retrouve avec la vidéo donc, je vais agrandir ça pour que vous voyez un peu mieux voilà j'ai la vidéo qui est embarquée qui je peux même mettre en plein écran deuxième méthode donc la deuxième méthode je retourne à mon complément et cette fois ci je vais je vais carrément dupliquer je vais dupliquer ce complément, coller à la place, je supprime la ressource et je vais créer maintenant euh, une... Donc je vais créer au niveau des ressources un nouvel item qui va me permettre d'embarquer euh, la vidéo. Donc au niveau des items je vais dans ressources vidéos sont interaction et là j'ai média web donc je lui donne un nom je garde web au début je l'appelle euh, révélation et je me retrouve cette fois-ci avec euh, un, un aperçu de ce type là donc là je donne un titre obligatoire euh, révélation 15 ans d'exploration pour euh, donc insérer la vidéo euh, de, de youtube je vais donc aller sur euh, sur youtube cette vidéo se trouve euh, donc sur ce compte là et en dessous de chaque vidéo vous avez à propos d'eux, vous avez partagé donc je clique sur partager il va m'afficher donc le lien classique mais je peux aussi intégrer partager cette vidéo je peux aussi l'intégrer et là on va me donner un code donc ce code je vais simplement CTRL A le sélectionner CTRL C le copier et ce code va ensuite me permettre de retourner dans mon opale et de le coller dans le tableau alors ça ne, ça ne se voit pas, ça ne s'affiche pas directement alignement je le mets centré je peux mettre les métadonnées donc là par exemple euh, paternité je vais aller chercher le, le lien du site donc là je prends cette euh, ctrl euh, copie ctrl v je sélectionne pour en faire un hyperlien adresser web fermé et voilà j'ai un hyperlien, je l'enregistre je retourne sur mon module je fais ajouter donc une ressource je vais glisser cette fois-ci la ressource j'enregistre et lorsque je vais faire un aperçu vous allez voir, je vais avoir cette fois-ci Je vais avoir deux vidéos, celle qui est embarquée ici et celle qui est reliée à YouTube. Vous voyez tout de suite le logo YouTube et celle-ci, il faut qu'elle fonctionne en ligne. Alors maintenant, pourquoi j'ai mis les deux Et eh bien, ça sera l'occasion d'une autre vidéo pour découvrir ce que c'est que la version courte et la version longue. J'espère que cette vidéo vous sera utile.